Année pour les Journées du Patrimoine, l'éducation est à l'honneur. Donc faire vivre de la musique dans une université, c'était parfaitement patrimonial. On a également la chance de projeter aujourd'hui un joli court-métrage sur le Rhône, son histoire, son histoire dans le temps, accompagné par les musiciens du Quatuor de Bussy. Alors un ciné-concert toujours en partenariat avec le Quatuor de Bussy. Il s'agissait de projections de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Nous avons décidé quand même de maintenir cette manifestation parce que de fait, je crois que dans les temps qui, que nous traversons, pouvoir toucher au beau, au joyeux est une consolation et bienvenue. Et votre présence nombreuse, trop nombreuse, nous avons dû refuser des gens ce soir et là pour nous montrer que nous avons bien fait de maintenir ça une fois à cause des journées du patrimoine, qui vraiment nous invitait à revisiter l'histoire du cinéma. Nous sommes dans la ville des Frères Lumière, nous sommes à Lyon. Se lancer dans des projets culturels dans cette période si compliquée, c'est à la fois merveilleux, grisant, un peu effrayant. S'assurer que les uns et les autres aient beaucoup de plaisir de passer du temps avec nous, mais en ressort tout aussi en forme qu'ils qu sont rentrés, c'est véritablement important pour nous. Alors l'avenir à l'UCLI, c'est de plus en plus de culture et c'est une culture euh, à la fois ouverte sur les talents extérieurs, ce qui nous paraît très important. Cette manifestation euh, est pour nous une occasion de montrer notre désir d'être ouvert sur la ville. Nous sommes, euh, nos deux campus sont des campus de centre-ville et nous sommes ouverts sur la ville grâce notamment à l'action de notre mission culture est aussi un lieu qui est appelé à grandir dans le sens de la valorisation des talents de ses étudiants. Les étudiants sont tellement heureux de voir la vie reprendre que pour eux sortir à Lyon et à l'université, au fond, c'est parfaitement naturel. Tout va bien, tout roule et vraiment leur doit beaucoup.